Pour ajouter un nouveau contact sur sa boîte Gmail, nous allons ici cliquer sur la petite flèche et sélectionner contact. On clique sur nouveau contact, on peut alors taper le nom et il y a différentes informations, mais le paramètre le plus essentiel est bien sûr l'adresse mail de la personne. On peut alors enregistrer. Si on retourne dans Gmail, pour retrouver sa boîte. En cliquant sur Nouveau message, lorsque l'on commence à taper les premières lettres, le contact apparaît. Et on peut le sélectionner.